Jésus, ma voix s'élève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, ma voix s'élève vers toi. Jésus. Devant toi, je me prosterne. Jésus, à toi toute ma louange. Jésus, à toi mon adoration. Jésus, même s'élève à toi, papa. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, ma voix s'élève à toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, Jésus. Ma voix s'élève toi ô oh papa Jésus devant toi je me prosterne Jésus Jésus ma voix s'élève Vais-toi, oh, oh, oh Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, Jésus, mes mains s'élèvent vers toi, papa. Jésus, devant toi je me prosterne. Oh, Jésus, Jésus, ma louange t'appartient, oh, papa. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, Jésus, mon adoration est à toi, oh, papa. Jésus, toute ma louange est à toi. Oh Jésus, Jésus, ma reconnaissance est à toi. Oh Papa, Jésus, mon adoration est à toi. Oh Jésus. Toute ma louange est à toi, oh, oh, oh. Jésus, devant toi je me prosterne oh, je suis là pour te louer, papa, je suis là pour te louer. Je suis là pour te louer Je ne suis rien sans toi oh. Je suis là pour t'adorer je suis là pour t'adorer, je suis là pour t'adorer, oh, je ne suis rien sans toi, eh, je suis là pour te contempler, je suis là pour t'admirer. Je suis là pour te louer, oh, je ne suis sans toi. Jésus, ma reconnaissance s'élève vers toi. Jésus, ma louange monte à toi. Ma reconnaissance monte à toi, ô oh papa, Jésus, l'élévation monte à toi, ô oh ce soir, Jésus, ma main s'élève vers toi, ô oh. Jésus, devant toi je me procède. Ma reconnaissance monte à toi ce soir. Jésus, ma louange oh, t'appartient. Oh, je suis là pour t'adorer. Je suis là pour t'adorer. Je suis là pour t'adorer. Car je ne suis rien sans toi. Je suis là pour te contempler Je suis là pour te rendre grâce Je suis là pour t'admirer Car oh, moi, je ne vaux rien sans toi Et je suis là pour t'exalter. Je suis là pour te contempler, je suis là pour t'adorer. Oh, je ne suis rien sans toi. Moi, je suis là pour t'exalter. Moi, je suis là pour t'admirer. Je suis là pour te contempler. Je ne peux rien sans toi. Oui, Jésus. Ma voix s'élève vers toi pour te célébrer, Jésus. Devant toi je me prosterne, Jésus. Mes mains s'élèvent toi, oh Papa, Jésus. Devant toi je me prosterne. Mes mains s'élèvent pour te contempler ce soir. Ma voix s'élève pour t'adorer. Mon âme veut te louer ce soir. Je suis reconnaissant. Oui, Jésus. Jésus. Jésus. Ma voix s'élève et toi Jésus Jésus Jésus Bébé s'élève et toi Oh je suis là pour t'admirer Je suis là pour t'admirer je suis là pour t'admirer Que tu es bon, mon sauveur oui, je suis là pour t'admirer. Je ne suis pas venu demander quelque chose. Je suis là pour t'admirer seulement. Que tu es si beau, Jésus. Oh, je suis là pour t'admirer. Oh, je suis là pour t'admirer. Je suis là pour t'admirer. Que tu es si bon Jésus Je suis là Je suis venu pour t'admirer Rien que pour t'admirer, rien que pour t'exalter, je suis là pour te louer Oh, je ne suis rien sans toi Jésus Ma louange s'élève vers toi Jésus Devant toi, je me prosterne. Jésus, ma louange monte à toi. Et Jésus, devant toi, je me prosterne. Oh Père, nous sommes là pour te rendre grâce ce soir. Père, nous sommes là pour te rendre toute la gloire. Père nous sommes là pour te contempler, Père nous sommes venus en ta présence pour te rendre toute la gloire, Père nous te rendons grâce, Père nous te disons merci pour ta bonté, merci pour le sacrifice de ton fils Jésus, nous sommes là pour toi en ce soir, nous sommes venus te dire merci pour ta fidélité. Depuis le lundi jusqu'à ce soir Éternel mon Dieu mon roi Ta grâce a abondé Ta grâce a abondé Ta grâce a abondé dans notre vie Nous sommes là pour te dire merci Ta grâce a surabondé dans notre vie Nous sommes là pour te dire merci Éternel Éternel nous te rendons toute la gloire Béni soit ton, Saint, ton Seigneur Merci pour ta fidélité Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes ces méfaits, je chanterai son nom, oui je louerai l'éternel. De tout mon cœur, je ferai de lui le sujet de ma joie, Alléluia. Oh, je bénirai l'éternel de tout mon cœur. je raconterai toutes ses merveilles, je chanterai son nom, je louerai l'éternel. De tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai de ma joie en ce soir, ma joie ne dépend pas des biens que moi j'ai, ma joie ne dépend pas des maîtres humains, ma joie ne dépend pas de l'argent. Ma joie dépend de toi, je ferai de toi le sujet de ma joie, Alléluia Tu es le centre de ma joie, tu es le centre de ma joie, je ferai de toi le sujet de ma joie, Alléluia Ma famille ne fera pas ma joie L'argent de ce monde ne fera pas ma joie Les biens de ce monde ne feront pas ma joie Moi je ferai de toi le sujet de ma joie Alléluia Je te louerai et De ton manque Je raconterai je t'aime, je chanterai ton nom tôt le matin, à midi, le soir, la nuit. Je te louerai et et de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie, le seul sujet de ma joie. Le sujet de ma joie, je chanterai ton nom. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Tu es le centre de notre joie en ce soir. Seigneur, la, notre joie ne dépend pas de l'argent que nous avons. Notre joie ne dépend pas, éternel Dieu des amis, Père, des frais que tu nous as donné. Notre joie ne dépend pas des biens que nous avons. Notre joie ne dépend pas, éternel, mon Dieu, du travail que tu nous as donné. Non. Notre joie ne dépend pas, Seigneur Père, éternel, mon Dieu, mon roi, des frères ou des soeurs qui nous aiment. Non, notre joie ne dépend pas, Seigneur Père, des véhicules que nous avons. Notre joie ne dépend pas, Seigneur Père, éternel, mon Dieu, mon roi, des biens que nous avons. Non, notre joie dépend de toi. Notre joie dépend de toi et nous ne voulons pas détourner les regards, éternel mon Dieu, mon roi, éternel mon Dieu, de, de, de, de ta face. Nous ne voulons pas, éternel mon Dieu, mettre les regards sur les biens de ce monde. Nous ne voulons pas, éternel mon Dieu, que notre joie se repose, éternel mon Dieu, sur les biens de ce monde. Mais ce soir, nous voulons que notre joie se repose sur toi. Nous voulons que notre joie se repose sur toi parce que c'est toi qui as tout accompli, parce que c'est toi qui as été trouvé digne de prendre le livre et de briser les seaux, parce que c'est toi qui a été trouvé digne, de venir sur la terre et de nous sauver. Notre joie dépend de toi. Je ferai de toi le sujet de ma joie. et Alléluia. Je ferai de toi le seul sujet de ma joie. Alléluia. Je bénirai l'éternel de tout mon cœur, je ferai de lui le sujet de ma joie, Alléluia. Quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, Oh, oh, oh, mon âme bénis l'éternel. Oh, oh, quand je vois les merveilles de Jésus briller sur le toit de ma. ne sera pas de béni sans ses noms, moi me bénis les quand je vois l'amour infini de mon sauveur toit de ma maison, sur le toit de mon travail, sur le toit de ma famille, sur le toit de mes affaires, sur le toit de mon ministère, mon âme ne sera point de louer l'éternel, mon âme veut oh, bénis, l'éternel, mon âme se réjouit en toi, Seigneur, oh, oh, oh, oh. mon âme. Se réjouis en toi, éternel, mon âme se réjouit en toi, éternel, mon âme se réjouit en toi, éternel. Oui, mon âme, mon âme se réjouit en toi, éternel, mon âme. Mon âme se réjouit en toi éternel. Mon âme se réjouit en toi éternel. Mon âme bénit l'éternel. Est-ce que quelqu'un peut chanter ce chant? Mon âme, tes actes, éternel. Mon âme, tes attentes mon roi, mon âme t'es reconnaissant, mon âme t'es reconnaissant, mon âme se réjouit en ta présence, mon âme t'es ton ce soir, mon âme veut publier tes louanges, mon âme veut publier tes renforts, mon âme bénit l'éternel. Oh, grâce à toi Ma vie a changé Grâce à toi Oh, ma vie a changé Grâce à toi Changé. Grâce à toi, grâce à toi, Jésus, ma vie a changé. Oh, quand je pense à tout ce que tu as fait pour moi, et quand je me souviens de là où tu m'as enlevé, je ne peux que chanter. Oh. Tous les jours, tes louanges, je ne peux que chanter, oh. Tous les jours, tes louanges, le pécheur que moi j'étais, tu as changé ma vie, oh Jésus, je ne cesserai de louer ton saint nom. Quand ta fidélité dure à jamais Et ton amour pour moi, Jésus, n'aura pas de fin Il t'a plus de me sauver, oh, il t'a plus de me laver il t'a plus de me sanctifier, il t'a plus de me justifier. Oh, oh. oh, oh, oh, oh, oh. grâce à toi, Jésus, ma oh, bah, vie a changé. Et grâce à toi, éternel, ma bah, vie a changé. Oui, grâce à toi, Jésus, oh, ma vie a changé. Grâce à toi, Emmanuel, ma vie a changé. Grâce à toi, Fils de Dieu, ma vie a changé. Grâce à toi, Agneau de Dieu, ma vie a changé. Grâce à toi, Dieu fidèle, ma vie a changé. Grâce à toi, tout-puissant Dieu, ma vie a changé. Dieu, tu réponds. Seigneur, tu es excellent, Seigneur, tu es excellent, Seigneur, tu es excellent. Oui, Jésus, tu es excellent. Oui mon roi, tu es excellent Seigneur Tu es excellent Jésus Seigneur Tu es excellent Je veux te chanter un chant d'amour Oh pour toi Jésus, pour toi seul mon sauveur, merci pour ce que tu as fait, Seigneur Jésus, tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, je suis heureux Tu m'as donné ton nom Je ne veux pas être ailleurs Je suis heureux, tu m'as donné ton nom je ne veux pas être ailleurs, Seigneur, que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Je ne veux pas être ailleurs Je suis heureux Tu m'as donné ton nom, Seigneur Jésus Je ne veux pas être ailleurs oh. Que dans tes bras D'amour Dans tes bras d'amour dans ses bras d'amour Tout près de toi Contre ton cœur Oui, tout près de toi Contre ton cœur Tout près de toi Contre ton cœur tout près de toi, contre ton cœur. Oui, tout près de toi, contre ton cœur. Dans tes bras d'amour. C'est dans tes bras d'amour que nous voulons demeurer. Éternel, c'est dans tes bras d'amour que nous voulons rester là. Pour te rendre toujours grâce. Pour te dire toujours merci, nous voulons rester là auprès de toi. Nous voulons rester là à te contempler. Éternel mon Dieu, à travers ta parole, nous voulons rester là à méditer ta parole jour et nuit. Nous voulons rester là à te chanter des cantiques que toi-même tu veux. Nous voulons rester là pour te faire plaisir. Oui, dans tes bras d'amour, c'est là qu'il y a la paix, c'est là qu'on trouve la joie. C'est là qu'on trouve le réconfort. C'est là qu'on trouve la force. C'est là qu'on trouve la, le bonheur. C'est là qu'on trouve la vigueur. C'est là qu'on trouve, Seigneur Père éternel, mon Dieu, l'amour. Nous voulons rester là contre ton cœur. Nous ne voulons pas demeurer dans les œuvres mortes. Mais nous voulons demeurer éternel, mon Dieu, dans, dans la vie. Nous voulons demeurer en ta foi. Nous voulons demeurer dans ton amour. Dans tes bras. D'amour, je ne peux imaginer combien ça t'a coûté à la croix tu as pris ma place. Tu t'es donné, je ne peux imaginer, Jésus, combien, combien ça t'a coûté. À la croix, tu as pris ma place. Tu t'es donné, je ne peux imaginer combien ça t'a coûté. À la croix, tu as pris ma place. Tu t'es donné. Je ne peux m'imaginer cette douleur que tu as portée à la croix lorsqu'on te clouait. Je m'imagine la douleur que tu as subie, éternel. Combien ça t'a coûté Tellement tu m'aimes Tu m'aimes, tu m'aimes Je ne peux m'imaginer Cette douleur que tu as dû subir À la croix tu as pris ma place Tu t'es donné Oh, Tu es fidèle Fidèle tu es admirable, admirable. Tu es plein d'amour, Jésus. Plein d'amour, Jésus tu es plein d'amour. Jésus tu es plein d'amour, Jésus tu es plein d'amour.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 Jésus tu es plein de compassion, Jésus tu es plein de miséricorde, Jésus tu es plein d'amour, Jésus tu es plein d'amour, d'amour, Jésus tu es plein d'amour, d'amour, d'amour, Jésus tu es plein d'amour, tu es plein d'amour, tu es plein d'amour, tu es plein d'amour, je ne peux m'imaginer Combien ça t'a coûté, combien de fois tu as crié sur la croix, combien de fois tu as subi cette douleur, lorsqu'on te pointait, lorsqu'on te giflait, lorsqu'on mettait les pieds dessus sur ta tête, combien ça t'a coûté, combien ça t'a coûté, je pense à cette douleur ce soir, quel Dieu merveilleux tu es. Quel admirable Dieu tu es, ce que tu as fait pour moi mon père, n'a pu le faire, ce que tu as fait pour moi ma mère, ne pouvait pas le faire, ce que tu as fait pour moi mon père, il ne peut pas le faire. Tu es tellement bon, tu es tellement bon, tu es tellement bon, tu es tellement bon Tu as tout subi pour moi, je ne peux imaginer combien ça t'a coûté À la croix tu as pris ma place, à la croix tu as pris ma place c'est moi qui devais être condamné, c'est moi qui devais être cloué, c'est moi qui devais être frappé. Tu as pris ma place, tu as pris ma place. Prisonnier que moi je t'aime, tu as décidé qu'on me libère. Et toi tu as pris ma place, toi tu as pris ma place, toi tu as pris ma place. Tu es plus qu'un père pour moi, tu es plus qu'un grand frère pour moi, tu es plus pour moi. Tu as pris ma place. Tu es fidèle. Fidèle. Lorsque tu dis que tu veux faire quelque chose, tu le fais jusqu'au bout. Jésus, lorsque tu dis que tu feras quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Et tu as dit au Père que toi, tu allais venir payer le prix sur la terre et tu as accepté. Et tu ne t'es pas laissé distrait par quoi que ce soit. Dans le jardin de Gethsémané. malgré cette douleur, malgré que c'était dur, malgré que c'était pénible, tu as demandé au Père si cette coupe pouvait s'éloigner de toi. Mais le Père, le Père a dit, pour que tu puisses sauver tes frères, pour que tu puisses sauver l'humanité, tu devais passer par la croix. Tu as accepté, tu n'as pas failli à ta mission. Tu es resté fidèle à ton Père et à notre Père. Tu es resté fidèle au Créateur. Tu es resté fidèle à ton Père et à notre Père. Et ce soir, nous voulons célébrer ta fidélité. Ce soir, nous voulons célébrer ta fidélité. Parce que toi, lorsque tu dis quelque chose, lorsque tu dis que tu feras quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Et tu as été fidèle jusqu'à la mort. Et encore plus jusqu'à la mort de la croix. Quel ami tu es. Quel admirable tu es. Quel admirable Dieu tu es. Nous ne comprenons pas ton amour pour nous. Ton amour est tellement grand. Pêcheur que nous étions. Ainsi qu si que nous étions, tu as, il t'a pu de nous faire grâce. Il t'a pu de nous laver. Il t'a pu de nous sanctifier. Il t'a pu de nous justifier. Il t'a pu de nous glorifier. Ce soir, nous sommes venus célébrer ta fidélité. Jésus tu es fidèle, tu es fidèle Tu es resté fidèle, tu demeures fidèle Tu reviendras fidèle Ta fidélité n'a pas de fait Lorsque tu reviendras, nous te verrons fidèle, fidèle, fidèle, fidèle, fidèle. Oh, oh, oh. Tu es fidèle, tu es fidèle. Même lorsqu'il nous arrive de trébucher souvent, lorsqu'il nous arrive d'oublier nos promesses, lorsqu'il nous arrive d'oublier ce que nous t'avons dit, Seigneur Père, lorsqu'il nous arrive d'oublier les promesses Éternel mon Dieu, que nous t'avons faites. Seigneur Père éternel, mon Dieu, toi, éternel, mon Dieu, mon roi, tu demeures fidèle. Et lorsqu'il arrive qu'on qu qu oublie éternel, mon Dieu, nos promesses envers toi, toi, tu, tu, tu, tu, tu es compatissant et tu comprends, Seigneur Père, il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Sur la terre et dans les cieux. Personne ne peut t'égaler. Tu es le seul Dieu, Seigneur. Et ce soir, nous sommes venus célébrer ta fidélité. Ce soir, nous ne sommes pas venus te, de te demander quelque chose. Non. Ce soir, nous ne sommes pas éternel mon Dieu, venir avec des pleurs. Non, non, non, non, non. Ce soir, nous sommes venus célébrer ta fidélité. Ah Éternel, ça aurait été mon Père dans le jardin de Gestemane, mon Père sur Éternel, mon Dieu, il allait fuir face à cette situation. Il allait fuir face à l'œuvre de la croix. Mais Jésus, malgré que le Père a dit que tu devais passer par cette croix-là, tu es resté fidèle jusqu'à la mort de la croix. Ce soir, c'est cette fidélité-là que nous sommes venus célébrer. Assis sur ton trône de gloire, reçois notre reconnaissance. Assis sur ton trône de roi, reçois notre louange Tu nous as racheté, tu as fait de nous des rois Tu nous as racheté pour que nous te cébrons ce soir Tu nous as racheté pour que nous puissions publier tes louanges ce soir Et voici la raison pour laquelle, éternel Dieu des amis Je suis en accord avec un adorateur, une adoratrice ce soir Pour élever la voix vers toi Pour proclamer ton Saint-Nom. Jésus La Bible nous dit qu'au commencement La parole était, était Dieu Jésus c'est toi qui étais au commencement Jésus au commencement Tu étais Dieu Jésus au commencement tu étais Dieu Jésus au commencement tu étais Dieu Regarde Tu as dû laisser ta gloire Tu as dû laisser ton autorité Quel Dieu Merveilleux tu es Tu t'es dépouillé Et tu es venu sur la terre pour donner ta vie Afin que nous nous soyons sauvés Quel Dieu puissant tu es Ton amour est tellement grand Je ne peux imaginer Combien ça t'a coûté À la croix tu as pris ma place Tu t'es donné Tu es fidèle fidèle. Tu es venu sur cette Tête, tu étais fidèle. Tu es parti de cette Tête dans les cieux, tu es fidèle. Tu reviendras dans ta fidélité. Tu reviendras dans ta fidélité. Ta fidélité ne finira jamais. Ta fidélité ne finira jamais. Ta fidélité, ta fidélité parle encore devant le trône, -casse. ta fidélité parle encore. Mais bord de la croix tu es resté fidèle devant les clous tu es resté fidèle devant les condamnations tu es resté fidèle lorsqu'on crachait sur toi tu es resté fidèle lorsqu'on crachait sur toi tu es resté fidèle lorsqu'on te chifflait tu es resté fidèle tu es fidèle tu es fidèle tu... Tu es fidèle, tu, tu tiens tes promesses, tu vas jusqu'au bout de ta parole, oh oh, oh, oh oh, nous voulons célébrer ta fidélité, tu es fidèle, tu es trop fidèle pour m'abandonner, oh Jésus. Tu es trop fidèle pour me délaisser Tu me l'as prouvé à la croix Et moi j'ai réalisé Que tu es trop fidèle pour me délaisser Tu es trop fidèle pour m'abandonner Oh Jésus Tu es trop fidèle pour te détourner de moi tu me l'as prouvé sur la croix Et moi j'ai réalisé Que tu es trop fidèle pour me délaisser Tu es qui tu dis que tu es Hier aujourd'hui éternellement Ce que tu dis c'est ce que tu fais Oh, tu ne changes pas, tu ne changes pas Tu es fidèle à jamais Dieu fidèle, je t'adore hey, Tu es trop fidèle pour me délaisser hey, Tu es trop fidèle pour m'abandonner oh, oh, oh, oh, Tu me l'as prouvé Plusieurs fois, et moi j'ai réalisé, tu es trop fidèle pour m'abandonner, tu, tu es trop fidèle pour ne pas tenir tes promesses, tu es trop fidèle pour ne pas prendre soin de moi. Tu es trop fidèle pour me délaisser, tu m'as prouvé ta fidélité dans le jardin de guestémané. Tu es fidèle, toi tu restes fidèle, jusqu'à la mort, la mort de la croix. Tu es trop fidèle pour m'abandonner, tu es trop fidèle pour me délaisser, tu es trop fidèle pour m'abandonner. Tu es fidèle, fidèle. Jésus tu es, fidèle, Jésus tu es fidèle, Jésus tu es fidèle, Jésus tu es fidèle, Jésus tu es fidèle, Oh tu es fidèle, dans ton royaume, il n'y a que la fidélité Dans ton royaume, on parle que de ta fidélité Dans le ciel, on parle que de ta fidélité Tu es fidèle, tu es fidèle Tu es fidèle, tu es fidèle Tu es fidèle, tu es fidèle, fidèle Dans les moments difficiles, tu es fidèle Lorsque les épreuves arrivent, tu es fidèle Tu es resté fidèle jusqu'à la mort de la croix ta fidélité, est oh, Jésus, tu es fidèle. Jésus, tu es fidèle. Jésus, tu es fidèle. Jésus, tu es fidèle. Je louerai l'éternel. Car ah, il est bon Car sa fidélité Durera toujours Que ceux qui craignent l'éternel disent Car sa miséricorde Durera toujours au sein de la déesse, j'ai invoqué l'éternel. L'éternel m'a exaucé. Il m'a mis en l'air. Yeah. Je te louerai parce que tu m'as exaucé. Parce que tu m'as sauvé. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, et, et, et, je raconterai la fidélité de Jésus, je raconterai la fidélité de mon roi, je ne mourrai pas et l'éternel, mon berger, je ne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 que de rien. Il me fera fait... Dans deux faire pas du à cause de sa fidélité, je vivrai, je ne mourrai pas, non, non, je ne mourrai pas, je vivrai, non, non, non, non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'État, je raconterai, je raconterai, je raconterai les bontes de mon Sauveur, je ne mourrai pas, et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crée aucun mal quand il est avec moi, sa houlette et son bâton, me rassure, me rassure, je ne mourrai pas, non, non, je ne mourrai pas, je vivrai, non, non, non, non, non, je ne mourrai pas, je vivrai, eh, eh, je raconterai les pentes de je raconterai, je raconterai, je raconterai les œuvres de mon sauveur, je ne mourrai pas, non, l'éternité. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, oh, l'éternel est mon pouvoir, je ne manquerai de rien, l'éternel est ma providence, je ne manquerai de rien, l'éternel est mon pouvoir, je ne manquerai de rien.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 je raconterai les bienfaits de l'éternel Je ne mourrai pas, non je parlerai de sa bonté, sa fidélité. Je dirai tout haut, oh, tout haut, oh, tout haut, oh. ce qu'il qu a fait pour moi. À la croix, je louerai son saint nom. Je parlerai, je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut. Oh, toi, tout ce que tu fais pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, ah. Tu m'avais dit de compter sur ta fidélité, Jésus. Je n'ai pas hésité. Hey. Toi, tu m'as montré ta fidélité. Oh Dieu, vraiment, tu m'as étonné. Et eh, eh, combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont grandes. Dans ma vie, je dirais tout haut, je dirais tout haut. Tout la gloire de ton nom, je parlerai de ta bonté et ta fidélité. Je dirai tout haut, oh, tout haut, oh, tout haut, oh, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom.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 et je voudrais que quelqu'un prenne sa Bible. Dans le livre de Colossiens chapitre 1, le verset 12, il est écrit, il est écrit, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Amen. Nous allons rendre toute la gloire à l'Éternel ce soir. Nous allons lui exprimer notre reconnaissance ce soir. Nous allons lui dire merci pour sa grâce. Nous allons lui dire merci parce qu'il nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous allons lui dire merci. Éternel, merci pour ta grâce. Nous allons lui dire merci. Et ce soir, nous allons déclarer ses paroles en lui disant merci. Amen. Nous allons proclamer ces paroles en disant merci à l'Éternel. Amen. Ce soir, tu vas déclarer avec moi de là où tu te trouves, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu vas le déclarer. Même si tu es dans ta cuisine, dans ta chambre, dans la rue, tu vas le déclarer. Amen. Amen. Dis, Père Éternel, je te rends grâce. Ce soir, parce que tu m'as rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Éternel, je te dis merci pour ta fidélité. Parce que tu m'as rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. C'est grâce à ta miséricorde que je partage maintenant l'héritage des saints. C'est grâce à ta grâce que je partage maintenant l'héritage des saints. Je te dis merci Père éternel mon Dieu mon roi. Merci Père éternel Dieu des amis pour tes bienfaits. Éternel Dieu des amis, je te rends toute la gloire pour ta fidélité. Éternel Dieu, je te rends toute la gloire. Et je te dis merci de m'avoir délivré de la puissance des ténèbres. Ce soir, tu vas élever la voix et tu vas dire, « Éternel, je te rends toute la gloire. » Je te dis merci de m'avoir délivré de la puissance des ténèbres. « Éternel, je te rends toute la gloire. »« Et je te dis merci de m'avoir délivré de la puissance des ténèbres. »« Merci, Père Éternel, car par ta grâce, je suis aujourd'hui délivré de la puissance des ténèbres. » « Autrefois, j'irais dans les ténèbres. Je ne savais pas ce que je faisais, mais il t'a plu de me faire grâce. Et par ta grâce... Aujourd'hui, je suis délivré de la puissance des ténèbres. Je suis délivré de la puissance du péché. Je suis délivré de la puissance de la loi. Je suis délivré de la puissance du péché. Je suis délivré de la puissance des œuvres des ténèbres au nom de Jésus. Éternel, je te rends toute la gloire. On va le dire encore. Éternel, je te rends grâce de ce que tu m'as transporté dans le royaume de ton fils bien-aimé Jésus. Éternel, je te rends toute la gloire parce que tu m'as transporter dans le royaume de ton fils Jésus. Merci Père éternel mon Dieu, car j'irai dans le péché, j'irai dans les ténèbres, mais il t'a plu de me faire grâce éternel. Il t'a plu de me donner Jésus. Il t'a plu de donner Jésus en sacrifice afin que Jésus m'éloigne de toutes les œuvres des ténèbres. Et ce soir éternel, je te dis merci de ce que tu m'as transporté. Tu m'as transporté dans le royaume de ton fils bien-aimé. Merci Père éternel mon Dieu, car autrefois, je dans le royaume des ténèbres. Autrefois, j'étais dans le royaume de la loi. Autrefois, j'étais dans le royaume de la perdition. Autrefois, j'étais dans le royaume de la fornication. Autrefois, j'étais dans le royaume de l'impureté, de l'impudicité. Mais il t'a plu de me faire grâce éternelle. Tu m'as transporté dans le royaume de ton fils bien-aimé, Jésus. Merci, Père éternel, mon Dieu. On va le déclarer encore dans le verset 14. Colossiens 1, le verset 14. Merci Père éternel, mon Dieu, mon roi. Merci Père Éternel, mon Dieu, mon roi, de m'avoir racheté de la malédiction. Merci Père Éternel, mon Dieu, mon roi, d'avoir pardonné mes péchés. Je te rends toute la gloire, Éternel, mon Dieu, car c'est par ta grâce et par ta miséricorde et par ton amour qu'aujourd'hui tu m'as pardonné de tous mes péchés, qu'aujourd'hui je suis libre. Merci Père éternel, mon Dieu. Merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Bien Adorateur, adoratrice, est-ce qu'on peut rendre toute la gloire à l'éternel? Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur, Rendons toute la gloire à l'éternel? Disons-lui merci pour sa fidélité. Merci, Père éternel pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, Père éternel mon Dieu, mon roi. Merci pour ta fidélité. Merci, Père éternel mon Dieu. Nous allons déclarer au verset 21. Nous allons dire, éternel Dieu des armées, merci de m'avoir sauvé. Moi qui ai qui était autrefois étranger et ennemi de Dieu moi qui étais autrefois étranger et ennemi de Dieu par mes pensées et par mes œuvres mauvaises. Éternel, mon Dieu, mon roi, il t'a plu maintenant de me réconcilier avec ton fils Jésus. Je te rends toute la gloire, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Car tu as permis que Jésus nous réconcilie, je te dis merci, Père éternel. Moi qui étais autrefois pécheur, moi qui étais autrefois menteur, moi qui étais autrefois condamné, moi qui étais autrefois... Condamné à la perdition, à la mort Il t'a plu de me faire grâce Merci Père éternel Dieu des amis Merci pour ta grâce Merci pour ta fidélité Merci Seigneur Père pour tout ce que tu fais Rendons grâce à l'éternel en ce soir Rendons grâce, bénissons le nom de l'éternel Ce Dieu là même Qui nous a vu dans la boue Il a décidé il, il a décidé de nous, de, de, de, de nous transporter Dans le royaume de son fils bien aimé Jésus Merci Père éternel Parce que tu nous as transportés dans le royaume de ton fils jésus tu nous as transportés dans le royaume de la grâce là-bas on ne parle que de la grâce là-bas nous ne sommes pas sous la loi nous sommes sur la grâce nous comptons sur jésus et c'est jésus qui est notre grâce c'est jésus qui est notre grâce nous sommes sous couvert nous sommes sous couvert nous comptons sur jésus merci de nous avoir transportés dans le royaume de ton fils bien aimé jésus nous te disons merci seigneur père éternel dieu des amis. merci pour ta bonté merci pour ta fidélité au nom de Jésus, te rendons toute la gloire. Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire, oh papa. Tu m'as montré le chemin de la vie. Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire, oh papa. Tu m'as montré le chemin de la vie. Jésus oh Jésus oh tu es Seigneur. Personne Personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh, tu es Seigneur. Personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh, tu es Seigneur. Personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh, tu es Seigneur. Personne pour hanter Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire Éternel, merci de m'avoir transporté dans le royaume de Ton Fils bien-aimé Jésus. Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir. La table, tu m'as couronné de gloire au papa, tu m'as montré le chemin de la vie ah, Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table de Jésus Tu m'as couronné de gloire au papa, tu m'as montré le chemin de la vie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 Jésus, oh, tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Oh, je dis, tu es mon numéro 1. Eh, hey, tu es mon numéro 1. Tu es mon numéro un, mon numéro 1, mon numéro 1. Oh, tu es mon numéro 1. Eh, hey, tu es mon commandant. Ah, tu es mon commandant, mon commandant, mon commandant. Yeah. Tu es mon chef oh, tu es mon chef oh, Tu es mon chef oh, mon chef oh, mon chef, oh, mon chef oh, eh. Tu es mon bouclier ah, Tu es mon bouclier Jésus Tu es mon bouclier Mon bouclier Mon bouclier Papa ah, Tu es mon number one tu es mon number one, oh, tu es mon number one, mon number one, mon number one, yeah, tu es mon numéro un, Jésus, tu es mon numéro un, papa, tu es mon numéro un, mon numéro un, mon numéro un, regarde Jésus, tu m'as levé de la malédiction, pour me faire asseoir à la table oh. Tu m'as couronné de gloire au papa. Tu m'as montré le chemin de la vie. Tu m'as transporté de la malédiction directement pour me faire asseoir la table. Hey, tu m'as couronné de gloire au papa. Tu m'as montré le chemin de la vie.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 Tu es mon commandant et Tu es mon commandant, mon commandant, mon commandant et Tu es mon commandant Tu es mon commandant Tu es mon commandant, mon commandant, mon commandant et Tu es mon commandant oh -huh. Tu es mon commandant, tu es mon chef, oh, mon chef, oh, mon chef, oh, hey, eh, tu es mon chef, oh, tu es mon chef faux, oh. tout mes respects, Jésus. Tu es mon chef faux, oh. mon chef faux, oh. mon chef faux, oh. tout mes respects. Tu es mon chef faux, oh. tu es mon chef faux, oh. respect à toi, Jésus. Tu es mon chef faux, oh. mon chef faux, oh. ch tu es resté fidèle jusqu'à la mort de la croix. Tu es mon chef faux. Oh. Tu es le chef oh, tu es le chef oh, le chef-aux, oh, le chef-aux, oh, eh, tu es le chef oh, oh, ah, tu es le chef oh, tu es le chef oh, mon babatin, mon babatin, tu es mon babatin, eh. Tu es mon Coran, oh Tu es mon Coran, oh Mon Coran, oh Mon Coran, oh, mon coran oh, Tu es mon Baba chè, eh, Tu es mon milliardaire, ah, Tu es le milliardaire, le milliardaire Tu es infiniment milliardaire Oh, tu es le Baba chè, ah, tu es le babatier tu es le financeur, le financeur de l'univers. Oh, tu es le financeur, Jésus. La parole qui a été faite chère, tu es le financeur. C'est toi qui as produit le ciel et la terre. Tu es le financeur, le financeur, le financeur et yeah. tu es l'architecte. Tu es la Chiteko. Hey. Tu es la Chiteko. La -co, La -co. Adorateur, adoratrice, après ce moment d'adoration, tu peux continuer à faire les éloges de, ton, de, de Jésus par rapport à sa fidélité chez toi encore à la maison. Bon, je vais continuer parce que je veux encore, je veux plus, mais comme il est déjà l'heure, nous allons nous arrêter là. Et vraiment, j'ai été béni de passer ce moment avec vous. Je bénis la vie de tous les adorateurs et de tous les adoratrices en ce soir. Et je vous souhaite un bon culte demain, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous et que le sang de Jésus couvre tout un chacun, que le sang de Jésus couvre la, la, la, la vie de tout un chacun. Et en ce soir, je voudrais me souvenir du frère Renaud Iriebi qui fête un an de plus en ce soir, est-ce qu'on peut élever la voix pour bénir le nom du Seigneur pour la vie de Renaud C'est un frère vraiment qui est fidèle dans l'œuvre de Dieu, qui est fidèle dans son ministère, qui est fidèle dans sa communauté. et le Seigneur veut qu'on on, on, on honore ce genre de personnes-là. Et ce soir, nous allons nous souvenir de ce frère-là, Renaud. Éternel, nous te bénissons. Éternel, mon Dieu, pour ton serviteur. Éternel, Renaud, Iriebi qui joue. Éternel, mon Dieu, dans ta maison, dans la communauté. Éternel, mon Dieu, à Maroury, le Père d'évangile. Nous te disons merci. Nous te sommes. Nous Nous, te, nous te disons merci pour sa vie. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour lui. Nous te disons merci, Éternel, mon Dieu. roi, pour nous éternel, le cadeau même, éternel, le grand cadeau, le meilleur cadeau que tu lui as donné en ce jour, qui est la vie. Merci Seigneur, Père, pour sa vie. Merci Seigneur, Père, éternel, mon Dieu, pour sa vie. Merci Seigneur, Père, éternel, pour son ministère. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous appelons des miracles, des miracles extraordinaires dans sa vie, au nom de Jésus. Merci Seigneur, Père, pour ta grâce. Merci Seigneur, pour tout. Merci Seigneur, Père, pour... Pour, pour, pour la vie de sa famille, de ses frères et sœurs Merci Seigneur pour la vie de Renaud Éternel que ton nom soit élevé encore et encore et encore Et encore et encore et encore dans la vie de ton serviteur au nom de Jésus Merci Père éternel mon Dieu pour ce moment que nous avons Passé en ta présence, nous bénissons ton Seigneur. merci pour la vie d'un adorateur D'une adoratrice, merci Seigneur Père pour tous ceux qui vont nous prendre Éternel mon Dieu, en route après Sur Youtube, tous ceux qui vont écouter Seigneur veille faire du bien à quelqu'un Éternel veille attirer quelqu'un En ta présence et que toute la gloire Éternel mon Dieu te soit rendue Merci Seigneur Père éternel, nous déclarons que le bonheur et la grâce est notre partage au nom de Jésus. Nous refusons les signes de Satan nous refusons les signes des sorciers, nous refusons les signes des sorciers, des démons au nom de Jésus. Nous déclarons que notre maison est couverte par le sang de Jésus. Aucun malheur ne nous arrivera. Aucun malheur n'arrivera à un membre, à un adorateur ou à une adoratrice. Aucun malheur n'arrivera à n'importe qui, quelle que soit la personne qui écoutera après cette vidéo ou les anciennes vidéos que nous avons fait, éternel Dieu des amis sur YouTube, éternel mon Dieu, aucun malheur n'arrivera verra à quelqu'un au nom de Jésus Nous scellons toutes ces paroles Que nous t'avons adressées Et nous permettons uniquement Les signes du, de Dieu le Père Les signes de Dieu le Fils Et de Dieu le Saint-Esprit Au nom de Jésus que nous avons prié Amen Shalom, shalom, shalom adorateur Adoratrice du Dieu vivant Merci. Tu es mon commandant Tu es mon commandant Jésus tu es mon commandant, mon commandant, mon commandant. Et tu es mon chef, oh, oh papa. Tu es mon chef, oh. oh. Tu es mon chef, oh, oh mon chef, oh, oh. mon chef, oh, oh papa. Tu es mon commandant.